Aujourd'hui on va travailler notre holorock, c'est super simple, je vais le me mettre en position allongée, je vais mettre mon holo, mon holo on a dit la fois dernière, je serre fort mes fesses, je lève les épaules, je vais venir serrer les talons, je mets de la force dans mes jambes de façon à ne pas pouvoir les ouvrir et je vais je dire, mettre mes bras et sortir mes épaules. Pour lancer mon holorock c'est super simple, je vais donner un petit à-coup vers l'avant va me permettre de commencer ma bascule d'accord il faut savoir que la bascule elle vient surtout des fesses plus les fesses sont serrées plus ça va être simple de basculer d'avant et derrière mais moins les fesses sont serrées plus ça va être compliqué d'activer au niveau de mes abdos donc qu'est ce que je vais faire je vais rester bien serré je vais former une belle ligne droite d'accord je vais vraiment donner mon à -coup et je vais essayer de rester le plus euh, droit possible et le plus engagé possible au niveau des jambes mes bras, je peux les garder au-dessus de la tête comme je peux les mettre derrière la tête. Ça marche aussi. Ok Vous allez ressentir normalement une grosse tension au niveau des abdos. C'est normal.